tous, bonjour, bienvenue euh, dans ce live alors on attend que ça se connecte un petit peu partout. Je ne sais pas euh, si vous vous entendez du coup sur euh, sur facebook. Alors on est en direct aussi sur sur instagram euh, comme ça on est avec vous un peu partout euh, donc bienvenue dans ce live euh, dédié donc à cette épreuve orale facultative de langue vivante étrangère pour ceux qui ne nous connaissent pas encore donc, nous sommes Delphine et Jade voilà on s'est déjà vu certainement, euh... alors je vais le relancer juste sur euh, Instagram pour les personnes qui nous reviennent sur Instagram. On s'est déjà vu pour certains d'entre vous dans les réunions d'information qu'on vous a proposées euh, depuis le mois de mars. Nous, on était euh, souvent avec voilà. Delphine, euh, Jade, donc l'autre Jade est de l'équipe. Bon. Bon. Voilà, c'est formation bien. Je crois qu'on est, euh, ça y est, qu'on est en direct sur Instagram okay. aussi. Donc Évidemment, euh, si vous ne nous entendez pas bien, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, si jamais il y a un souci de son, euh, si ouais. ça coupe. Si vous avez des questions pendant ce live, évidemment, vous les posez en commentaire et on prendra le temps à la fin d'y répondre de manière personnalisée, évidemment. Euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous faire ce petit live Ça va être un live assez express et concis pour ne pas vous prendre trop de temps parce que souvent la pause du midi, on est un peu pressé parce qu'on euh, qu arrive bientôt à l'ouverture des inscriptions au CRPE 2022. Pour rappel, ça sera donc le 12 octobre, l'ouverture des inscriptions, et, euh, et qu'il fallait éclairer un peu cette épreuve, cette nouvelle épreuve du concours qui est l'épreuve optionnelle de langue vivante étrangère, qui n'était pas très claire pour tout le monde. Voilà, on a beaucoup de questions. Euh, du coup, on va essayer de, de vous donner quand même beaucoup de pistes pour que vous puissiez vous positionner, savoir si, oui ou non, euh, vous passez cette épreuve facultative. C'est ça, hein, parce qu'on va voir ensemble euh, que c'est une, une épreuve qui peut vous rapporter des points. Euh, c'est une épreuve précieuse pour, euh, bah, pour les personnes qui ont le niveau de la passer. On va revenir là-dessus euh, dans quelques minutes. Donc c'est pour ça que ça méritait quand même qu'on en parle ensemble et que, que vous ayez toutes les infos avant de prendre votre décision. Est-ce que je la présente ou est-ce que je ne la présente pas Donc comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui Donc on va vous, euh, vous présenter rapidement, euh, rapidement l'épreuve, en tout cas son déroulé. On va, vous poser, on va vous proposer des conseils de révision, des conseils des pistes de travail pour toute l'année. Et on vous présentera évidemment notre module d'accompagnement fort prof à cette épreuve facultative qui peut donc vous rapporter des points précieux. Et à la fin, évidemment, on prendra un moment pour les questions et les, et les réponses. Sachez que si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de ce live, on vous propose en replay, évidemment. Donc à l'issue de la diffusion, vous aurez le lien du replay euh, immédiatement, euh, soit sur les réseaux sociaux, soit sur nos chaînes YouTube. Sur Instagram, on, on privilégiera les réponses en direct parce qu'on n'a pas forcément toujours le récapitulatif des questions que vous avez posées. N'hésitez pas à les poser en direct. Si on, si on les voit, attend, on y répond. Sinon, vous pouvez aussi nous faire un petit message privé à la suite et puis on, on, on, vous on, ouais, on précisera les réponses. Voilà. Et puis, de toute façon, on reste toujours disponible au téléphone. Si vous avez d'autres questions, même sur d'autres formules, vous pouvez aussi nous appeler directement. C'est ça, j'en profite aussi pour saluer la promo Marie Curie, qui est la promo du CRPE 2022 de Fort-Prof. Je sais que beaucoup d'entre vous, alors vous aviez beaucoup de questions sur cette épreuve. Jade et Yves, donc vous responsables de formation, nous ont fait remonter pas mal de questions. Donc, on va essayer d'y répondre. Quand vous fait un coucou, vous avez commencé la prépa. On espère que ça se passe bien. Pour certains, vous avez vécu votre, vos premières, vos premières pré-rentrées. Pour d'autres, vous attaquez à travailler vos sujets. Donc, on espère que ça se passe bien. C'est le début, c'est toujours un peu l'effervescence, mais vous verrez, vous allez trouver votre rythme de croisière petit à petit, pas d'inquiétude. Euh, je pense qu'on va pouvoir y aller, on va, on va heureuse d'être là, bah, nous aussi, d'elle, ravie de vous accueillir. Euh, bon, bah, on y va, hein, si tout le monde est là, on va se lancer. Donc, cette épreuve orale facultative de langue vivante étrangère, qu'est-ce que c'est donc, en fait, c'est vraiment une épreuve optionnelle. Hein. Donc, elle n'est pas obligatoire. Donc Déjà, ça, il fallait clarifier parce qu'il y avait des doutes là-dessus. Elle n'est pas obligatoire. C'est vous qui choisissez si vous voulez la présenter ou pas. Elle aura lieu au moment des épreuves orales d'admission, évidemment. Donc, c'est une, une épreuve donc, de langue vivante. Donc, on va vous euh, interroger sur une des quatre langues au choix. Donc, anglais, allemand, espagnol ou italien. Donc, vous choisirez la langue que vous voulez présenter. À partir de ce choix-là, vous serez interrogé sur différentes questions que Delphine vous présentera juste après. C'est une épreuve qui est notée sur 20 points. Seuls les points au-dessus de 10 sont comptés. C'est-à-dire que vous ne pouvez gagner que des points. Vous ne pouvez juste gagner des points et vous ne pourrez pas en perdre. Ce n'est pas pénalisant, c'est-à-dire que si vous avez moins de 10, on ne vous enlèvera pas des points sur votre note finale. C'est vraiment les points au-dessus de 10 qui sont retenus. Donc ça, c'est important parce que c'est parce que vraiment bah, des points précieux à aller chercher. On le sait, certains candidats euh, parfois ratent le concours à 0,25 points, c'est rien. Si vous avez déjà présenté le concours, vous savez à quel point chaque petit point est, est indispensable et, point précieux. et précieux. Que ce soit sur les écrits, sur les admissions, on va vraiment aller chercher le moindre petit point. Et là, c'est vraiment l'occasion d'aller gagner des points en plus. Donc vous savez que si vous présentez et vous préparez assez bien cette épreuve, vous vous donnez finalement toutes les chances de, de gagner des points en plus. Donc c'est vraiment, vraiment une épreuve que nous on pense précieuse si vous avez le niveau, évidemment de la passer. Le niveau qu'on attend de vous, c'est un niveau euh, de maîtrise de la langue que vous allez choisir, donc anglais, espagnol, italien ou allemand. C'est un niveau B2, Alors c'est-à-dire que le niveau B2, hein, c'est un référentiel européen qui permet de donner un peu des, des critères de maîtrise de la langue. Plus ou moins, pour que vous compreniez exactement le niveau attendu, c'est un niveau qu'on attend euh, en fin de lycée normalement, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir maîtriser assez la langue pour pouvoir échanger avec une personne native, pour pouvoir échanger sur divers sujets, sans non plus être tout à fait perdu ou noyé et pas avoir assez de vocabulaire. Donc le but c'est pas non plus d'être un spécialiste de la langue, hein, on va pas demander d'être traducteur, mais par contre il faut pouvoir échanger avec une personne native, ou pouvoir comprendre un documentaire que vous regardez dans la langue, il faut pouvoir comprendre des questions qu'on vous pose, pouvoir parler de l'actualité, voilà, que ce soit assez fluide. l'idée, c'est de ne pas avoir à faire répéter systématiquement euh, votre interlocuteur. Donc voilà, effectivement, il faut que ce soit quand même bien fluide euh, dans la discussion. C'est ça. Donc si euh, vous pensez que vous avez ce niveau là, évidemment euh, notre conseil, c'est de présenter cette épreuve on va revenir après sur les différents conseils de préparation mais voilà déjà ça c'est le premier critère est ce que j'ai le niveau de présenter cette épreuve euh, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau il y a différents moyens de vous tester hein, sur internet euh, sur éventuellement les manuels scolaires de vos enfants si vous en avez ou sur des manuels que vous pouvez aller prendre en bibliothèque etc rapidement vous apercevrez si vous avez le niveau ou pas donc ça c'est le premier critère euh, Alexandra j'allais répondre à cette question où est ce que se fait le choix euh, de la langue au, au moment des inscriptions oui c'est ça vous ferez votre choix au moment des inscriptions donc à partir du 12 octobre sur le site cyclade hein. on, on en reparlera sur un autre live bientôt mais en effet c'est à ce moment là que vous devrez décider si vous présentez ou pas l'épreuve et quelle langue vous, euh, vous présentez voilà voilà pour en tout cas euh, le petit contexte sur cette épreuve Maintenant euh, Delphine, tu vas pouvoir peut-être nous présenter un peu plus le déroulé. Voilà, rentrer un petit peu plus dans l'épreuve en elle-même. Donc c'est un oral, hein, euh, comme on l'a dit, du coup ça se fait euh, si vous êtes admissible. Vous aurez euh, une préparation pour cette épreuve-là de 30 minutes et l'épreuve en elle-même dure 30 minutes également. Donc le jury va vous donner un document de deux pages maximum. Euh, dans ces deux pages, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver Alors ça peut être des, une séquence ou une séquence euh, d'enseignement, euh, ça peut être une production d'élèves, euh, des documents de recherche euh, sur les langues, par exemple en didactique des langues, un extrait de manuel scolaire ou euh, des documents d'évaluation. Donc voilà, ça, ça fait partie du, des possibles documents que vous aurez et qu'il vous faudra analyser. Ensuite, une fois que vous serez devant le jury, vous allez commencer par 10 minutes de présentation donc euh, vous allez d'abord vous présenter vous-même rapidement et ensuite vous allez présenter les documents euh, donnés par le jury cette présentation là elle va se faire dans la langue choisie euh, donc c'est à ce moment là qu'il faut que vous soyez quand même assez à l'aise euh, puisque ça va durer 10 minutes ensuite vous allez euh, revenir au français pendant 10 minutes et vous allez expliquer euh, ce que vous pourriez faire de ces documents dans une classe. Donc on, là, on est sur la partie pédagogique. Donc cette partie-là se fait en français, C'est qu quand même pas mal de termes techniques. Et euh, après ça, vous revenez à la langue choisie euh, pendant 10 minutes et là, vous aurez un échange avec le jury pour euh, certainement revenir sur ce qui a été dit, euh, avoir des éclaircissements, euh, pour répondre aux questions du jury. Donc voilà, donc, du coup, vous avez quand même 20 minutes sur l'épreuve qui se fait dans la langue choisie. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait que vous mmh. devez être assez à l'aise euh, avec la langue euh, de votre choix. Par rapport à euh, quelques particularités, vous aurez donc accès à un dictionnaire pendant la préparation, euh, à la fois monolingue et, et bilingue. Donc, ça fait partie des possibilités. Par contre, il ne faut quand même pas vous y référer trop souvent parce que 30 minutes, ça passe très vite. Donc, vous ne pourrez pas aller chercher 4 mots. Euh, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Euh, et ensuite, euh, Jade, peut-être que tu vas nous... Oui, Donnez quand même quelques conseils, quelques euh, pistes euh, ouais, pour voilà. commencer à, à aborder, aborder cette, cette épreuve. Quoi. Donc en effet c'est ça, le but c'est pas de devoir euh, dans l'année vous mettre à niveau sur la, sur la langue parce que vous savez c'est une épreuve optionnelle. Donc le but c'est pas non plus de vous prendre du temps euh, de révision et de préparation sur vos épreuves obligatoires. Donc vraiment on insiste là-dessus, euh, ayez le, le niveau requis sur la langue après le reste de l'épreuve se prépare. Ça c'est de la méthodologie, c'est du travail de préparation, ça il n'y a pas de souci. Mais le niveau de la langue, euh, il faut que vous l'ayez, de ce niveau B2. Donc, en effet, euh, ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est-à-dire que ne, ne perdez pas de temps, euh, n'allez pas perdre du temps sur cette épreuve. Par contre, si vous décidez de la préparer, euh, de la présenter, pardon, il faut par contre se donner les moyens de la réussir et d'aller chercher ses points. C'est-à-dire qu'il faudra intégrer cette préparation dans votre planning de travail et de révision à l'année. Il ne s'agit pas de se préparer deux semaines avant l'épreuve et de dire « bon allez, j'y vais un peu la fleur au fusil, si je peux me permettre ». Ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même voilà, d'arriver, d'être un candidat préparé à l'épreuve et surtout de garder en tête que le jury attendra aussi de voir un futur enseignant. Hein, encore une fois, dans toutes ces épreuves du CRPE, le jury cherche à recruter des futurs enseignants et pas seulement des candidats qui maîtrisent des notions euh, factuelles. Hein. On cherche vraiment euh, un futur enseignant. Donc ça, gardez-le en tête, ça se prépare. Euh, par rapport à la euh, présentation personnelle que vous devez faire en début d'épreuve, ce que nous on vous propose, c'est déjà de vous préparer une petite trame, de vous rédiger une trame, euh, dès maintenant hein, et de pouvoir euh, la rendre la plus synthétique possible parce que vous savez que vous avez un temps imparti, de la rédiger, de vous entraîner à la présenter à l'oral, déjà pour vous, pour voir si vous maîtrisez votre timing, si c'est trop court, si c'est pas assez long, si c'est si trop long, vous rectichez le tir, vous vous entraînez. Vous maîtrisez votre, votre présentation et ensuite, euh, ce qu'on vous propose, vous, c'est de, de la présenter en fait devant un auditoire, un petit auditoire. Alors ça peut être déjà la famille, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ses enfants, euh, des amis, en tout cas des personnes euh, bah, qui vont vous regarder, qui vont euh, bah, peut-être vous donner quelques conseils, voilà, ce regard extérieur que vous n'avez pas tout seul. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité de, vous présenter, de présenter votre prestation devant d'autres personnes, filmez-vous. C'est pas mal parce que ça vous permet aussi euh, bah de, de voir quelques petits de, types de langage, quelques problèmes d'attitude, voilà, des choses qui se rectifient en se regardant. Donc ça, préparez-le, vous avez le temps, vous avez largement le temps, donc faites-le un euh, faites maximum de, ma de manière à ce que, en fait, quand vous allez arriver devant le jury, ce soit fluide. Vous sachiez déjà ce que vous allez leur raconter, vous savez déjà ce que vous allez mettre en avant et vous savez comment vous allez le dire. Donc déjà, votre partie à vous, elle est maîtrisée. Après, les, les questions qu'on va vous poser, ça, il faudra les anticiper, évidemment. Ça, c'est notre conseil. Arriver à, à anticiper un maximum les questions du jury euh, bah, pour ne pas être déstabilisé, ou en tout cas, le moins déstabilisé possible. Cette, cette présentation, elle est vraiment très, très courte, hein, parce que c'est une toute petite partie sur les 10 premières minutes. Par contre, vous allez commencer par ça. Oui. Donc, euh, si vous savez par quoi vous allez commencer, c'est quand même beaucoup plus rassurant, parce mmh. que souvent, les premières minutes devant le jury, elles sont un peu stressantes, oui. et donc là au moins ça pose un cadre euh, sur lequel vous êtes rodé pendant toute l'année de la préparation, donc c'est oui. voilà, vraiment très rassurant de, de vous entraîner de cette façon. Oui c'est ça, c'est pour vous c'est rassurant parce que vous contrôlez ce que vous allez dire, et puis à la fois ça donne aussi une bonne impression au jury qui voit quand même un candidat face à lui euh, en confiance, donc, ça, quand... et puis qui a travaillé aussi son épreuve, ça c'est quand même un atout donc préparez-le. Euh, vous allez devoir être capable aussi d'interpréter et exploiter donc les différents euh, documents pédagogiques que euh, Delphine nous a mentionnés. Cette partie plutôt didactique, euh, de toute façon, ne vous inquiétez pas là dessus parce que vous allez le travailler euh, pour le reste de vos épreuves du concours, hein, que ce soit les épreuves écrites avec l'épreuve d'application, que ce soit les épreuves orales, leçons entretien, vous allez travailler ça de toute façon. Donc, ne vous en faites pas sur cette partie-là, c'est quelque chose que vous allez forcément voir dès l'épreuve d'application, l'épreuve écrite. Donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans votre routine de travail dans l'année de toute façon. Vous allez également devoir maîtriser la partie séquence ou séance. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail qu'on va vous demander aussi dès les écrits. Donc ça, c'est à, à garder bien en tête. Par contre, un petit, un petit conseil pour les, pour les personnes de la, de la promo Marie Curie, je vous renvoie en fait sur la vidéo méthodologique autour de la séance, autour de la séquence, qui vous donnera beaucoup d'infos, qui vous fera un petit rappel sur ce qu'on attend de vous, sur la méthodologie adoptée. Donc si vous l'avez déjà regardée, c'est une vidéo que vous pourrez vous, vous repasser au moment de, de cette épreuve. Euh, on a parlé hein, d'anticiper un maximum les questions du jury, et ça, ça passe aussi par la présentation de, bah, de votre prestation devant un, un petit auditoire que vous, même si vous le connaissez, voilà, vous pourrez déstabiliser par les questions de vos enfants, par l'attitude peut-être euh, euh, qui va désinvolte, voilà, des choses comme ça. Ça, il faut le préparer un petit peu. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au plus vous préparez, euh, bah, au plus vous donnez de chances de réussir. Hein. Vous savez, là, vous avez tous plus ou moins attaqué... La préparation du concours, vous savez que rien ne s'improvise pour le CRPE et que tout se prépare. Et c'est la préparation qui sera la clé de votre réussite. Donc, euh, commencez dès maintenant à réfléchir déjà si vous voulez présenter cette épreuve, si vous vous sentez capable, si vous pensez que ça peut être bénéfique pour vous. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir commencé à travailler, à préparer cette épreuve avant la fin du mois d'octobre. C'est à peu près ce qu'on qu vous recommande. L'idée c'est de ne pas s'y mettre au dernier moment et de ne pas non plus euh, se stresser outre mesure déjà avec ça. Voilà, de toute façon comme pour tous les oraux, euh, on vous conseille toujours de commencer dès le début de l'année ou presque, euh, vous n'attendez pas d'être admissible pour vous préparer sur les oraux même si c'est une épreuve facultative, sinon vous n'y allez pas ça ne sert à rien. Euh, L'idée c'est quand même d'avoir, euh, de grappiller quelques points, hein. euh, Pour avoir 10 et demi sur 20 c'est pas très rentable quoi. Oui c'est ça. Je vois des quelques questions notamment sur cette partie présentation, hein, on y reviendra euh, un tout petit peu après, mais, mais euh, pareil à hein, cette partie euh, comment je me présente, qu'est-ce que je dois dire, ça, ça se prépare, hein, donc on, on vous en parlera un petit peu plus après, comment nous on vous prépare à ça, mais euh, le but c'est pas non plus de détailler son CV, hein, je vois Maëva, vous, vous poser la question, c'est plutôt très synthétique. Euh, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on attendra de vous aussi sur une des, euh, des, des épreuves orales là, dans la partie entretien de motivation. Où on vous demande pareil d'arriver à vous présenter de manière assez synthétique. On y reviendra juste après. Euh, voilà pour les conseils principaux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous serez évalué de toute façon sur votre niveau de langue, mais aussi sur votre, sur votre capacité à l'enseigner. Il hein. ne faut pas oublier que c'est toujours complémentaire. Il y a les deux parties, hein, bien sûr. Il y a le, la, le côté notionnel, donc avec la connaissance de la langue. Et il y a aussi la partie didactique évidemment où vous serez forcément interrogé là-dessus. Voilà. Donc maintenant, est-ce que Delphine, tu peux nous présenter un petit peu le module for-prof euh, voilà. qui vous aidera à, à préparer cette épreuve C'est ça, donc on propose effectivement un module pour préparer cette épreuve optionnelle euh, avec du coup plusieurs euh, choses qui sont mises à disposition. Donc déjà pour commencer, un espace ressources euh, qui sera donc sur l'extranet où vous allez retrouver bah, les textes officiels comme euh, le cadre euh, européen commun de référence des langues. Du coup, euh, le guide pour l'enseignement des langues vivantes également. Vous avez des ressources euh, telles que les accompagnements des programmes qui sont toujours très intéressants pour voir justement comment euh, on peut faire une séance, une séquence dans une classe selon le cycle. Vous aurez des articles de chercheurs par exemple et euh, donc des exemples, d'autres exemples de mise en œuvre dans une classe. Ensuite, avec ça, on vous propose un tutorat, donc fait par un professeur, qui sera le, le même évidemment tout au long de l'année. Euh, ce professeur vous permettra de euh, travailler justement toutes les phases que vous aurez pour le, cette épreuve-là, donc votre présentation, l'analyse et l'exploitation des documents pédagogiques, la construction d'une du, séance ou d'une séquence en langue vivante, et euh, anticiper justement les questions du jury, donc, on avait une question comme ça euh, mmh. tout à l'heure sur Facebook. Avec ce, tutor, ce, ce tuteur, vous aurez des échanges tous les mois, donc euh, programmés, ça peut se faire euh, par téléphone, euh, par Skype et vous aurez également des échanges par mail hein, euh, tout au long de l'année. Vous aurez également une fiche de suivi euh, pour vous donner le cadre euh, et puis vous, ça vous permettra aussi de savoir où vous en êtes dans votre préparation, savoir si, si mmh. vous avez bien avancé ou pas, euh, pour euh, voilà, une, une structuration dans, dans la préparation. Et puis ensuite, ben, on va vous tester en, en, situation. en situation, voilà, avec donc deux mises en situation d'oral que vous ferez par Skype euh, avec votre tuteur. Ça, ça vous permettra vraiment de, ben de, de voir si le travail est bien est accompli ça. et de vous préparer réellement à cette épreuve. Et puis pour finir, vous aurez un forum. Euh, spécifique pour les langues vivantes, donc, vous pourrez échanger avec des stagiaires qui suivent la même préparation que vous, donc ils préparent aussi euh, mmh. cette épreuve mmh. et vous aurez notre professeur animateur qui euh, répondra à vos différentes questions. Ce module-là du coup euh, est au tarif de 299 euros. Oui et vous pouvez régler en plusieurs fois si vous voulez. C'est ça, et d'ailleurs je vois une question de maman devient maîtresse sur Instagram, merci pour votre question, donc euh, ce module euh, ne peut pas être financé par votre CPF, pourquoi Parce que sur le catalogue du CPF, nous n'avons pu mettre que quelques préparations complètes. La Caisse des dépôts nous, nous euh, contraire à un, un, un catalogue bien spécifique. On ne peut pas mettre tous nos modules dedans. Euh, C'est pour ça qu'on a privilégié les gros packs, les grosses formations complètes. Donc ce module-là, non, on, malheureusement, on ne peut pas vous proposer en financement avec votre CPF. Voilà, vous pouvez très bien prendre... Euh une formule gagnante par exemple avec votre CPF et vous ajoutez simplement mmh. les preuves de langue euh, à titre personnel. Tout à fait. Euh, Delphine est la spécialiste CPF euh, de chez Forprof donc euh, vous pouvez lui faire confiance là-dessus. Alexandra, on a une question aussi euh, sur Facebook. Si on hésite entre deux langues, est-ce que Forprof nous propose des tests de niveau Donc nous, on ne propose pas ça. Hein. Euh, le but, en fait, c'est que vous, vous fassiez ce travail-là d'analyse euh, de votre niveau sur chaque langue. En effet, si vous avez la chance de maîtriser bah, plusieurs langues, deux langues, c'est génial, à vous de voir celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Les tests de niveau, on ne les proposera pas, nous on est vraiment sur la partie préparation et méthodologie ouais. de l'épreuve. Donc ça, moi, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vous conseiller d'aller euh, euh, bah, vous tester euh, en situation, hein, soit, soit sur internet, soit peut-être essayer de, de rentrer en contact Discuter monde, avec des de, de, voilà. personnes natives de ces deux langues, par exemple. Exactement, ça, ça peut être le meilleur, le meilleur des tests. Ouais. Euh, voilà pour les questions, je crois que les autres ont, la plupart on y avait répondu. Euh, comment euh, comment s'inscrire à cette préparation si vous souhaitez être accompagné par, par Fort Prof? Donc hein, comme d'habitude ça se passe sur notre site internet principalement, hein, vous, allez, vous allez donc dans, dans notre onglet préparation et, et vous tombez dessus, ça se passe via notre site internet avec un paiement en plusieurs fois si vous le souhaitez si vous faites partie de la promo Marie Curie déjà, euh, vous pouvez faire pareil, mais vous pouvez aussi envoyer un petit mail à Jade ou vos responsables de formation, qui vous aiguilleront là-dessus, mmh. éventuellement pour en discuter avec eux. Est-ce que vous est vous sentez capable de le faire ou pas Il n'y euh, a pas de souci. Voilà, euh, grosso modo, on a été concis, on a essayé d'être clair sur cette épreuve. On espère que vous avez bien saisi bien oui. les attentes voilà, et l'engagement. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une vraie épreuve bonus pour vous si vous avez le niveau dans la langue. C'est vraiment, euh, nous vraiment, vous pousse à le faire. Hein. Depuis, depuis euh, le mois de mars, on vous rencontre dans nos différentes réunions d'information. On vous présente cette épreuve depuis que la réforme a été annoncée et vraiment, on vous pousse à présenter cette épreuve si vous avez le niveau. Mais on est toujours, voilà, on est toujours bien vigilant sur, bien vous vous sur le niveau quand même attendu. Vous ne vous retrouviez pas bah, dépourvu devant, devant le jury. Donc ça c'est vraiment la première des choses, retenir que vous avez des points à aller chercher et que chaque point de concours est précieux. Donc si, euh, si vous avez le niveau que vous hésiter parce que vous dites voilà j'ai déjà beaucoup de choses à préparer, c'est déjà assez complet comme ça, on vous pousse quand même à, à présenter cette épreuve parce que vous verrez ça sera, ça sera une belle récompense au moment, euh, au moment des notes. Voilà, euh, si toutefois vous avez encore des questions, je vois qu'il y en a encore qui tombent, mmh. quelques, on va peut-être répondre aux quelques questions qui tombent. Donc Si, si euh, vous avez une note en dessous de 10 par exemple, euh, du coup ça, ça ne défalque pas de, de votre cumul de, de points euh, et par contre vous n'avez pas de points supplémentaires. Donc vous n'êtes pas pénalisé euh, par rapport à ça. C'est ça, on voit Ipti Herbou sur Facebook qui nous demandait hein, si c'était pénalisant. Donc non, hein, comme on l'a dit, c'est uniquement au-dessus euh, de 10 que les sont comptés. en dessous, c'est annulé. Euh, on avait aussi une question. Pour évaluer votre niveau, vous pouvez quand même aller sur le cadre européen commun de référence des langues qui doit être disponible sur Eguscol. Et là, vous avez pour chaque niveau, donc il y a six niveaux qui sont détaillés, euh, pour chaque niveau, on a précisément les attentes. Donc ça vous permettra d'avoir quand même une petite idée de ce qui est attendu sur le niveau B2. Hein, c'est ça. Euh, Aurélie, hein, ouais, Aurélie vous, vous, sur Facebook, vous demandiez quel était le niveau attendu, hein, donc comme on l'a dit, c'est le niveau en début de, de live, c'est le niveau euh, B2, hein, donc grosso modo, voilà Caroline vous y répondez, c'est grosso modo le niveau fin de lycée, pouvoir s'exprimer euh, en toute fluidité et, et plutôt avec aisance à une personne euh, native de la langue et bien la comprendre. Euh, alors du coup Maëva, je vous réponds également, euh, c'est une épreuve, c'est pas une épreuve qui fait partie des épreuves d'admissibilité, mais c'est une épreuve qui fait partie des épreuves d'admission. Hein. C'est une épreuve orale, vraiment là on vous attend sur l'oral et pas sur l'écrit. Langue vivante étrangère, pour le coup une langue, ça se parle, donc on est sur les euros. Assez logique. Voilà, euh, voilà pour, euh, pour la présentation globale. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra tout à l'heure en, en message comme ça on prendra le temps de bien personnaliser votre, la réponse. Si vous avez encore des doutes sur le financement, sur la préparation, sur, euh, sur comment préparer cette épreuve, vous nous appelez, vous nous faites un mail, sur les, un petit message sur les réseaux, un mail, vous nous appelez. Des demandes de rappel sur le site internet. Enfin, euh... On prend le temps d'en parler ensemble euh, comme ça on, si, vous, si vous avez plus de questions on, on en discutera. Le but c'était vraiment de vous faire un premier, un premier... Voilà, une mise un mis en lumière attention. sur, euh, <rire> sur l'épreuve. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et puis on se retrouve très bientôt. Oui, ah oui c'est ça qu'on voulait vous dire avant de partir. On vous proposera un live très bientôt sur euh, les, les inscriptions, inscriptions. au concours. On en a parlé tout à l'heure. Elles ouvrent euh, le 12 octobre, les inscriptions au concours, les inscriptions officielles auprès de l'éducation nationale. Donc, euh, donc, vous verrez qu'on vous donnera plein de petits conseils, des pistes pour pouvoir aller bah, euh, voilà, s'inscrire au bon concours, à l'académie, quels documents euh, justificatifs vous etc. On vous accompagnera dans ces démarches-là. Donc, euh, restez connectés, ça sera proposé très bientôt. Juste une dernière question avant qu'on se laisse. Audrey pas sur Facebook. Faut-il un justificatif qui prouve notre niveau Non, c'est vous qui devrez, euh, qui devrez en fait, être sûr d'avoir le niveau et de pouvoir bah, répondre aux questions en fonction. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci, merci uh, Fatina, Delphine tout et, et toutes les autres, et bonne tous les Bonne journée. Bonne, euh, bonne journée. Au revoir.